Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Vanak Talk, qui sera au sommet virtuel. Sopreneur Vanak, c'est presque 250 000 abonnés sur YouTube et, et c'est le créateur du podcast Web Créateur. Il accompagne les gens à devenir des pilotes de leur vie perso et pro. Et il va nous apporter toute sa sagesse dans une masterclass où il va nous apprendre à être le leader de notre vie. Merci pour ta présence, Vanak, et dis-nous de quoi tu vas nous parler durant cette masterclass. Yes. Euh, merci, Lingen, pour ton accueil. Euh, donc, devenir pilote de sa vie et plus en rester le passager. Euh, devenir pilote de sa vie et plus laisser quelqu'un d'autre être le pilote à notre place. Devenir le pilote de sa vie et plus être en pilote automatique. C'est toute l'idée euh, de la masterclass. Euh, l'idée, c'est, en fait, j'adore euh, associer l'idée de d'avoir un business qui cartonne, mais être en... aligné par rapport à ça et d'avoir de révéler en fait son plein potentiel. Parce que souvent, les gens se disent que euh, c'est par chance ou par hasard que quelqu'un a eu un business qui cartonne, mais en fait, qui est vrai. C'est que ça vient d'abord de soi. Et quand on arrive à, à avoir les clés pour exploiter son plein potentiel, ben c'est là qu'on va pouvoir porter son business. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette masterclass. Donc, euh, inscrivez-vous au sommet virtuel Solopreneur. Et je vous assure que vous ne regretterez pas. Et, euh, et ce que j'ai partagé, ça vaut de l'or. Mais je suis sûr que les 24 autres, c'est ça, hein, on est 25 ouais. Les 24 autres euh, vont être aussi impactants. Donc, rendez-vous au sommet euh, de Lingen. Cool, merci Vanak. Inscrivez-vous et venez assister à cette masterclass exclusive de Vanak. Ciao, ciao. Merci Vanak. Ciao. Salut Lingen.